Pour aborder le travail de la transposition à vue ainsi que la question des instruments transpositeurs, il peut s'avérer utile de différencier la tonalité dans laquelle une mélodie est écrite de la tonalité dans laquelle elle sera chantée, jouée ou entendue. Le solfégiciel permet donc d'afficher une mélodie dans une tonalité et de l'entendre dans une autre. Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez le tiroir « Transformation des séquences » et cliquez sur le bouton « Transposition ». Dans le cadran qui s'ouvre, sélectionnez l'option « facteur de transposition », puis modifiez ce facteur à l'aide des flèches verticales. Notez que le logiciel permet de faire varier ce facteur de « moins 3 » à « plus 3 tons ». Si, par exemple, vous souhaitez démontrer comment une clarinette en si bémol jouerait cette partition écrite en Do majeur, choisissez un facteur de transposition d'un ton vers le bas. La séquence apparaît alors en bleu dans le cadran partition, qui mentionne à la fois la tonalité écrite et la tonalité entendue. Lorsque vous lancerez la lecture, vous n'entendrez plus la mélodie en Do majeur, mais bien en Si bémol majeur. Le bouton « Afficher la mélodie dans la tonalité entendue » permet enfin de réécrire la séquence transposée dans la tonalité entendue.